Faut que vous jouiez ensemble les gars Il est tout seul Ah bah es seul. Es tout seul Je okay. <rire> sais pas ce que tu faisais nano là quand on a... J'ai pas vu ce que tu faisais Je me touchais la nouille hein. Mais je sais pas Je sais pas Si bon j'essaie Non, non je te le dis Je me touchais la nouille Vraiment J'étais à, à chier ce soir Vraiment Je m... suis à deux doigts de défoncer la vie Tellement je suis vénère ah, C'est un rocat si tu peux Comme une merde je transpire J'arrive oh, je me fais spawn kill après je... non ça me Putain soirée de m qui commence, c'est bon. It. Bonjour! Bonjour! On était cloîtrés là, 4 planches. Hein? On était cloîtrés en 4 planches là. <rire> On a rien compris. <rire> Ça va AMO, tu manges quoi Je mange des cacahuètes avec une euh, avec une petite bière. Mais des mec, mais eh, t'as toujours pas compris le principe de cette séance coaching hein. qui parle là À toi <rire> À toi, <rire> à toi ai... Attent, Attends, attends, attends, attends. Ah, it's called me, it's called me. Oh mais j'étais dans mon tunnel vision là. T'en as pris combien de bières avant de venir là Ah, c'est la première. Attends, il 19 <rire> est 19h, c'est ma petite bière. Je suis pas... Euh, Je suis pas... Hein ouais, ok. Tu vas en boire combien ouais. aujourd'hui, des bières Ouais. c'est vendredi. Après ma bière, il y a celle-ci. De l'eau voilà. Bah oui, de l'eau, du water. <rire> I drink the water. C'est ce qui a marqué dessus. Ouais, c'est juste ouais, la bouteille ouais, d'eau, ouais, c'est ouais, pas ce ouais. qu'il y a dedans. <rire> c'est vieille eau de vie bretonne. Ah, J'y crois pas du tout que c'est de la flotte. Mon gars, il va ouais. faire un coma hydraulique, le mec. <rire> ah, <Hydraulique. rire> oh, mon dieu. Bon, ça va tout le monde ça, ça va, tranquille. Okay. Et toi, pas trop crevé Ah si, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Vivement les vacances, quoi. Enfin, vivement retraite comme tu disais sur Twitch. Quoi. Bah ouais, t'as cru quoi Des vacances, moi je connais pas ça. J'en aurais peut-être ouais. une semaine fin août quoi. Surtout avec des petits fils de p... parce qu'on va en parler quand même. J'en ai pas oh, parlé. De travail. Non non mais ah. si, on va en parler ok. Event ah. et conseil. Donc je vais donc aller sur Whatsapp qui pour moi est un outil de travail hein, et je vais regarder Oula. le nombre de messages depuis la dernière fois. On Oula. est à 76 quand même. Hein. C'est pas mal Oula. et en particulier depuis hier donc avec euh, le guise qui nous envoie un truc du genre. Passer au chirurgien esthétique euh, pour euh, rajeunir comme madonna, euh, n'oubliez pas demain 19h sur la chaîne 6.4, demain c'est première victoire c'est sûr Loulou, -loulou D'accord donc euh, avec ça je peux me faire ban, j'en peux plus c'est fou il me guise nain. Dirait le gars qui fait la pub du Willy Warrior 2006 tu peux éplucher des patates Elle me fume la vidéo, c'est normalement c'est un truc professionnel c'est pour la bah, production On s'est trompé, okay. trompé, on croyait que c'était notre, notre, notre groupe c'est pour ça Ouais ah, bien ouais. sûr avec un on message un de caché. type heureusement qu'on peut compter sur 6 pour pas la foutre sur Twitter, tu le prends pour un juste en dessous quand même. En vrai, je crois que le proviseur ne peut plus nous voir en peinture. À ce point En peinture. Déjà, nano. J'ai écrit peinture au lieu de peinture. En vrai, je crois que le proviseur ne peut plus vraiment nous voir en peinture. Mais j'ai même plus envie de vous parler. Il prépare sa team young je sais TKT, je plaisante. Vous vous rendez compte un peu des mecs Oh my god. Bon, vous êtes chaud quoi Ouais. Toujours. Il n'y a que Baggy, je sais qui a été... Euh, euh, professionnel Si on a bien On a bien On a bien practé On a fait Quatre practes Et elles ont donné quoi euh... ces practes On les a tous perdus <rire> <rire> Il y a des petits trucs, voilà. Il y a des petits trucs qui commencent à se mettre en place, la connaissance des rôles, la connaissance de certains calls. Ça. La finition est bien meilleure, quoi. Oui, voilà. j'imagine, bien sûr. Ok, Nano. Non. Si, <rire> si, si. <rire> tu rentres dans le garage sur Oregon, ok euh, J'aimerais que tu fasses tous les calls de toutes les pièces qui suivent après le garage. Je t'écoute. Attends, le garage sur Oregon, c'est c'est la euh, buanderie. Ah oui, d'accord, oui d'accord. <rire> oui, non, alors. Oui, il y, le, il y a le garage, il y a le main, après il y a la school, après il y a le couloir euh, en, en Z là, il y a le fridge, okay. il y a le sky white qui monte, si on continue on arrive vers la shower, le meeting, plus derrière il y a l'américaine. L'américaine vraiment. drapeau. Le master pardon, ouais. Ok, bah attends, vas-y, attends, mais va dans les détails. <coughs> tu peux pas juste me faire un truc comme ça là. Et pourquoi <rire> Parce que c'est Rainbow Six et que si vous êtes pas bon, tu m'as cassé les petits fils de... Donc, je vais me venger un petit peu à me spammer ouais, là pendant bon. des jours a, et des jours et des jours. Eh 6-4, eh 6-4, eh 6-4, on dirait un enfant de 8 ans là sur WhatsApp qui est accroché à moi là. 6-4. Hey, Il y, y, y a une fois j'étais ivre déjà, c'était samedi, vendredi, non vendredi, c'était vendredi Oui. Ça compte pas ce jour-là. Oui, d'accord, ok. Mais là, depuis, t'as des QV quand même, tu vois. Ouais, il me faut. Bah, tu sais, j'ai 30 ans. Hein, il me faut du temps. Ah, bah oui, bien sûr. Ok. Euh... J'aimerais bien avoir 30 ans. Putain. <rire> bon, bah, vous, vous êtes plus proche du 4 planches sapin qu'autre chose. Hein. Je m'en ouais, doutais. T'as oh. vu ça, Baggy T'as vu comment ils nous traitent ah non, non, il nous traite Et l'autre, il est mais en mais train moi... de se fumer une gros gita de maïs sans filtre, le Marseillais, là. <rire> ah, sans... C'est une, une Malboro normale. Un vieux mégot. <rire> <rire> Un vieux mégot trouvé dans la screen fumer le coton. Mais mec, tu bois du Red Bull à 19h Mais moi il y a pas d'heure moi. Moi c'est minuit, je bois du café moi, je m'en fous. Oh là là là là là là. Mais mec, Une mais moi, c'est thaïlandaise, fait par des thaïlandais. Qu'est-ce qu'il raconte Il est posé le frérot. Non mais eux pour eux, les héros de l'EPAD, c'est l'apéro de l'EPAD, en fait. Ils ont pas compris en fait. C'est toi qui nous prends à 19h, à 19h pour moi c'est l'apéro. C'est le seul moment où on est tranquille aussi nous. Ah bah oui, je suis vrai. bête, j'aurais dû calculer, 19h apéro, je suis ouais, vrai, Vous pouvez ouais, inviter hein, les gens, vas-y dis-moi Foulexi. Qui Salut, Foxy. Salut, Salut Foxy! Foxy Alors, euh, du coup, faut inviter Mopiz. Oh la oh vache! Oh oh oh Surtout pas lui! A, a, <rire> tout le monde après. Ça va, Foxy? T'as l'air au bout de ta life là? Non, non j'avoue, ça va. Okay. Ouais, bon, ouais. T'es enrhumé? Non, non, ça va. Ah, il est bon, tiré. Prends ouais, ouais. du rhum, c'est bon pour la gorge. Ouais. Ouais. Ok, bah j'ai invité Mopiz, c'est bon, poulet. Je oh, il habite sa manche. Merci. Ouais, ouais, j'ai c'est prévu. Bisous, bisous. Merci Foxy! Bonne game. Ciao, ciao. Pascal au C'est c'est Baggy qui nous connaît bien, il nous connaît mieux qu'on se connaît. Écoute, on s'était pas trop mal démerdé sur Frontière. Il... Allez, c'est parti. Je t'ai mis le bouclier si jamais. Ouais, ouais, ok, impeccable. Je vais mettre un petit Jäger. Par contre, les, les trois murs bureaux font un coup de main vite fait, on les renforce. Tu veux il pas drone ronfaux, qui arrive là Il faut pas renforcer ici Je sais plus maintenant. Hein. Ce mur là, mis... là. Je te mets où dans la cible là, là ici. Là ici, là. Ouais. Là. Ouais. Ok, ça arrive tank. Je vais t'aider à okay. MOE pour... Euh... C'est une attaque CCTV, il y en a deux déjà. Eh merde Voilà, la faute que j'ai faite. Escapierre. J'ai mmh, voulu placer mon Jaeger je suis mort. Ok, ça te Escapière Je suis tombé trop vite. Il y en a mort, Faut prendre un relais escapier les gars. Ok, ça Je sais pas, mais si je pars de là, euh, le guy, t'as un visuel sur euh, Archive après ou quoi Enfin, sur euh, ouais, Archive. Oh, tu peux rester frontaine, non Ok, je reste en à... T1, T1, euh, T1. Ok, retasse ici, retasse ici. Il en reste les gars. un, pique pas, allez, il se pique pas Non, il était un, est T1, c'est Flores, fais gaffe. Faut venir m'aider, hein, faut venir m'aider T1, c'est le dernier. Hein. T'es ah, tout, tout seul, t'es tout seul, bro. Ah, je suis tout seul Ah Bien joué, ah, joué, là, ça, joué ça, les gars. Bien joué, a... J'aurais pas piqué, j'ai pas vu que j'ai resté avec Nano, en fait. Oh, le voilà. Je suis mort trop vite, bêtement, parce que j'ai voulu positionner à Jaeger pour, euh, pour éviter qu'il me défonce mon shield, et il m'a travers. Honnêtement, Baggy il est super concentré Alro un aussi brosse, il fait des efforts non, non non. non. Tu fais des trappes, euh, <rire> Baggy ah, Je suis en train de la faire Il essaye hein <rire> Baggy c'est un monstre Baggy c'est MVP Est-ce les trappes sont faites Le Guise, le Geese, il est bon Dans toutes ses mécaniques Mais il, il est trop greedy Euh... il y en a au moins deux, deux qui, qui pique. vont en haut quand même ou pas J'ai tué Ash et Sophia Il y a le bug au top je pense Touché Sledge, touché Il ouais. y, y en a un qui <rire> est Il y en a un qui, est, qui va descendre des Scapia ah je peux plus tenir les... Il aussi, non Il, il, a il va me mal. chercher, moi, mais... Il est mort ouais, de te... rire, ouais est... Ça rend, la Allez Alro, smart, terminé Oui Te donne pas... Ok, ça va percer Il y en a au top, ça monte au top Il va grid, ah, hein. J'en ai... ai vu deux il qui sont au top Il va rester, hein Hache, allez, balcon, si Ok, si, si, Sissi, TV Ça open le mur des chiottes, hein Ace mort, euh, un dans douane Main, main, t'suis ouais. Elle est morte. Nice. Tu Oh il a porté ses bols Ça derrière toi un main, un main. Un main ah ouais. encore Oh la la Il est derrière, tu décales, tu décales, tu La décale dans le petit couloir escamène Ah ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux Ils sont deux, ils sont deux Et un XT, un XT à la fin. Par la brava Il un XT, c'est la première fois qu'on le voit AMO Il y en a un main je crois, je crois qu'il y en a un main mais je suis pas sûr. Oui mais. Ah merde mais il est assez rentré sur site <rire> Comment il sait que je suis là Il est retard hein il est passé retard. Rent au bureau, rentre au bureau Alro, Alro, il est sur ta gauche Nice mais... bien joué diffusé. les gars, bienvenue là, bravo Nice, j'avais pas le diffus Je suis solo euh, site et le renf, c'est pas. C'est pas Renfo hein. Oui je suis bon, mort, mort Il y en a encore euh, Pierre ou pas Quelqu'un a une info oh, Non. il faudrait de l'aide hein bah il faut que tu pas, reviennes moi. Me... Que... Non, non, non, je, je peux pas, cam. je suis mort. Vous avez oui j'ai devant j'ai 1 un, un, un, deux, un, un, un, un bon. devant le ah. t encore. On a la cam 90 encore de toute façon. Ah, il est à gauche, je pense. Hein. Oui, oui je que... Tu bois quoi, Nano Moi, je bois quoi Comment ah, ça euh... Tu me parles pas comme ça Tu bois quoi Ah, je bois quoi Oui Ah, du rhum <rire> Oui, c'est vendredi soir. Euh... Ah bah oui C'est 10 d'avril. C'est vendredi hein. soir. Non exceptionnel. Bien. Exceptionnel. Et, le clutch est 1v1 était euh, incroyable. T'as vu comme je j'ai travers à part ça, il est ouais, incroyable. Incroyable. incroyable. Ouais, on est d'accord. Merci. Oui. Non mais ça me fait Je sais que tu me fous ma gueule, mais c'est pas? Non, grave. non, non, vraiment c'était très avec. très bien joué. Hein. <rire> okay, okay. Pardon, jacal qui arrive escapier. Oh, Alors ouais, leur setup un il est un... ah, C'est bon, c'est bon, il est Castle et tout, attends, y a une, y a... ils ont euh, la double d'or, elle est castle Attends, et le setup il est méga pro Il est où, il est où, il est où ah, En bas des, des escapières. Il y a un jungle. Ah putain, jungle. Direct à ta gauche. Ah, ah ouais, bah, il m'a pré-shoot. Ok, ils sont ouais. en train de renfolder les trois murs-bureaux. Couloir bureau, Rix ouais, ouais. Là, Il est dans le nightie. Ah ouais, je le vois, ouais, je le vois. Ouais, je lui ai mis et des le... balles, j'ai mis des balles en Rix. C'est bon, il est mort, il est mort. Oui. Okay. Allait, je regarde, pas je passe. J'ai une OSA pour la ligne 90 là. Est-ce qu'on peut me droner oh, p… il, il me pique à la fenêtre. est passe sa meilleure journée. J'ai la ligne sur BP là. Je peux rentrer ou pas ah, putain, Je peux rentrer ou pas, je non, fontaine. Non, fontaine. Non, euh, fontaine, Fontaine, il y en a un. Fontaine, il y en a un. Ah ouais, il me la mise. Je me fais shoot, je me fais shoot. Ah ouais c'est le Jigger il était où là Bah le Jigger Fontaine encore sûrement. Ah y'a a dommage. Je sais pas d'où il pouvait l'avoir là. Je vais ouvrir la douane. Ouais. Ils vont tenir le t avec au top. Vas-y, je prends un Ace pour le T1 au top. Voilà. Je me suis fait défoncer si Sissi TV. J'ai été trop un... vite. Voilà. Mais il est où, quoi Oh là là, moi je suis Sledge. tellement nul. <rire> soufflez, soufflez un con. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Hein. Soufflez euh, un merde. con Mais ouais, je euh... ensemble, Il plus... reste 30, non, 30 mec, secondes. Il est bureau, il est bureau, il est Défoncez-le, celui-là. Il est sur site, il est pour toi. On est dans la CCTV, hein. Ouais, il y a personne, personne armue, il y a personne armue. Ah, il y a, y a lésion, lésion atelier. Mais what Je suis mort comment, là, putain. <rire> ok, lésion, c'est ici, Orix Oryx, Oryx, devant la porte, à Non, mais vas-y. Oui, c'est ça, Emo C'est bon, ça, sur l'aim là. Le contrôle était bon, on voit bien. C'est peut-être celui qui a le meilleur aim, à Emo. Ah, putain. Bah ouais, bah deux à m'attendre. Bon, euh, je pense qu'on va arrêter euh, l'antiromie. Euh, il ouais. bon, y a go, un qui vient une... de descendre il euh, y a pas longtemps. Alors, il est pas facile à jouer ce, cet escalier là. Arrête, arrête. arrête. Passe pas, fais le tour. Voilà, main courante à droite là. Hop là. Et voilà, tu, yeah. et tu, voilà, et yeah, tu yeah. joues avec le guise. Yeah. Il est mort. Il est mort je, je. Parfait ça. Accentue ton tir pour faire un trou là le guise. Okay. Pour faire un trou. Ouais. Pour couper je la trouve... rota dans la CCTV. Ah, là, voilà, déjà. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, il faut qu'il y en un qui prenne S, le coup pour l'escaper. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok je drone le bureau, là, là, deux, deux bureaux, deux bureaux, j'ai plus de drones, ils ont baissé le drone. Va falloir ouvrir ce bureau. Allez. Voilà, bien joué, tranquille, pas la peine de. Pas la peine de grid, le guise Non de dieu de bon dieu de bordel de le... je te demande pas ça. Ouvrez okay. Boris, si si tu vis, je suis blessé ah ouais, est descendu. Et l'autre call, au lieu de te joindre là, c'est quoi CCTV, en bas, euh, douane. Il va remonter SK Allez, faut exécuter maintenant 15 secondes, même si c'est le bordel. On exécute. On fait quoi Il y en a un qui va planter, l'autre qui coiffe l'objectif. On y va. Plante. Je, plante, je plante défaut. Vas-y, allez, allez. Vas vas-y, les autres coiffent. Allez, on continue ton move. Plante défaut. 25. À terre, à terre, à terre, à terre. Euh... 75. Béton, Le. C'est de Je vous dis si ça vous back, SK Pierre. Vous êtes 2v1. Il est à terre le son. Ah, dommage, dommage. Dommage. Ah, je me suis fait make. Enfin, ça c'est un truc à, à, à rentrer, d'accord Et là, c'était bien joué. Si c'est la merde qui reste 15 secondes, si c'est la merde qui reste 20 secondes, etc., il faut planter. Et l'un des meilleurs moyens quand c'est la merde absolue, c'est planter plus, plus coiffer l'objectif. Et ça, Alro, tu l'as parfaitement fait. Baggy a pu planter parce que tu es allé tuer le smoke qui allait balancer sa smoke sur Baggy pour l'empêcher de planter. Comment t'as fait ça T'as fait un saut de mouton par-dessus le bomb le, le, le, le site, t'es allé plus loin que le bomb site, quoi coiffé l'objectif et t'es allé faire chier le mec qui va envoyer son... Stuff. Et ça c'est parfait, ça c'est quand c'est la Maintenant on va faire en sorte que ce soit moins la Et là c'était bien, en revanche Baggy, si t'entends le mec qui, le... qui met un coup de diffuse et qui fait Tu vas ouais, aussi bah oui. entendre le le deuxième zzit". Bah oui Bon bah alors là, Le guise, tu vas dans, alors attends je vais te euh, dronner douane et puis tu mets un euh, ouais. Orix douane Est-ce que pas tu pas peux droner une drone douane Nano j'ai le drone il euh, les contacts bip bip, il, il est derrière est le, le Nano, bip bip tu, tu, peux, tu peux rentrer Nano, Nano tu peux rentrer, tu peux rentrer à Picpa. À pique pas, bip bip petite porte big beak, allez dans petit, dans la petite pièce. Je sais pas. <rire> oui, Orix oui, oui, oui. il est.. Oula, il est euh, Passeport Oh putain Fais gaffe au bureau, là, non euh, Porte Big Beak. Euh, ça remonte euh... à 90. Ouais, hein. J'entends du bruit hein. Voilà. Porte big bip, porte bip bip. Mais p il colle une tête directe mais putain, p ça Je <rire> suis mort si jamais. Euh, Oryx en haut. <rire> Les pieds, alors ici, les pieds. Faut que vous jouiez ensemble, les gars. Il est tout Ah, bah t'es tout seul. <rire> ils sont pas bons, hein, pourtant. Je sais pas ce que tu faisais, Nano, là, quand on a. J'ai pas vu ce que tu faisais. Je me touchais la nouille, hein. Mais j'sais pas, je sais pas, je, bon, je hein. sais pas si je j'ai. Non, je le dit, je me touchais à la nouille, vraiment. Je à... suis à chier ce soir, vraiment. C'est c'est pas grave. C'est pas grave, pas grave. Pas grave oui. Je suis à deux doigts de défoncer mon clavier tellement je suis vénère. Ah, C'est un tu peux. comme une merde. Comme une merde. <rire> oh, je transpire. Oh, J'arrive, je, je me fais spawn kill, après je, je ensemble, Non, ouais. ça me tape. <rire> Soirée <rire> commence. C'est bon.